bonjour bonjour tout le monde ici sophie de la chaîne simply sophie et aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que vous allez me voir faire des acrobaties sur une barre oui en attendant je vous invite à vous abonner et à n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper d'autres vidéos qui sont plutôt orientées minimalisme et vie éco responsable un peu écolo mais parfois il y a des vidéos fun comme ça oui alors si vous me suivez, vous savez qu'avant je faisais beaucoup beaucoup de sport, euh, j'avais ma petite série de gym so fit, d'ailleurs les vidéos sont toujours là, si vous voulez faire du sport avec moi c'est toujours possible, vous en avez plus de 60 je crois. Et en gros j'ai pas quitté le sport, hein. euh, j'ai donc eu deux grossesses et j'ai dû un peu... Ralentir beaucoup le pas, j'avais pas beaucoup de force, etc. Je me sentais très fatiguée. Mais maintenant, c'est bon, j'ai repris le pli. Je ne fais plus beaucoup de sport à la maison, proprement dit, parce que c'est compliqué avec des enfants de 2 et 4 ans. Oui. <rire> Mais par contre, toutes les semaines, j'ai mon petit moment à moi. Je fais de la pole dance. Alors, la pole dance, c'est pas nouveau pour moi. Euh, j'avais déjà commencé la pole dance quand j'étais à Madrid. Dans une école, à la base on était 6 ou 7, euh, c'était pas vraiment une école, c'était une prof qui donnait des cours autour d'une barre, il y avait une seule barre. C'était tout niveau différent et, euh, et voilà, euh, c'était fun. C'était plutôt en mode exotique là parce que, enfin quoi que, on apprenait beaucoup d'acrobatie de, beaucoup de, de, aussi mais euh, ça n'existait pas encore. Si on faisait de la peau, c'était forcément orienté exotique on va dire. Alors de quoi je vous parle en gros, euh, la pole dance, donc vous avez deux choix. À la base, ça vient donc des arts du cirque et c'est plutôt acrobatique, en mode grand athlète, athlète qui font des trucs de fou autour d'une barre. Et puis, euh, le monde adulte, on va dire, l'a pris pour divertir les hommes ou même les femmes parfois. Et donc c'est la mode, enfin c'est la danse plutôt exotique. Je suis dans une école qui est plutôt en mode... Euh, art de cirque, puisqu'on fait la pole dance, il y a du cerceau, il y a du tissu, euh, c'est plutôt tout ce qui est euh, voltige et euh, acrobatie aérienne, on va dire. Donc ça s'appelle Art Pole Studio, Art Pole Studio, qui sont à Payroll d'ailleurs. Et euh, donc là, ça fait un an et demi, deux ans. En fait, j'ai fait deux grands abonnements, mais il y en a un qui a dû être mis en pause, puisque j'étais enceinte de mon garçon. Bref. Maintenant, j'ai repris depuis le mois de mai depuis le mois de mai, et donc euh, je suis passée de débutante 1 à maintenant intermédiaire 1. Il y a trois niveaux de débutante, trois niveaux d'intermédiaire, trois niveaux d'avancée, et je voulais vous montrer du coup euh, mon évolution en vidéo. Avant de vous expliquer, donc euh, forcément pour faire de la pole dance, il faut être en sous-vêtements plus ou moins, en brassière de sport et en short, puisqu'on accroche avec la peau. Oui, ça fait mal. Donc, ne vous choquez pas si je suis en, des, en, en petite tenue, on va dire, en tenue légère. C'est normal, il faut la peau pour accrocher à la pole, ou sinon, on glisse, on tombe et on se casse quelque chose. Aussi, euh, au début, on fait, on semble ne pas faire beaucoup de progrès, puisqu'il faut en fait se reconstruire les muscles. surtout moi. Il faut refaire sa force. Euh, Ce n'est pas tant la force dans les bras, en fait, c'est surtout dans tout le, le corps. Donc... Euh, les abdos et beaucoup, beaucoup le dos, on ne s'en rend pas compte, les épaules, les, euh, tous les muscles, en fait, ici, il faut bien les travailler, euh, il faut être gainé, en fait, il faut être tout le temps gainé euh, pour pouvoir soulever son poids du corps euh, de manière facile, n'est-ce pas Et voilà, donc, euh, je vous montre on a comment se, déroule, comment se déroule le cours. Vous avez toujours une petite demi-heure de cardio plus renfo, renfo euh, musculaire. En fait, vous avez genre 7 minutes de cardio. Après, il y a 5 minutes d'articulaire pour réchauffer un peu les articulations. Et après, on passe aux abdos, aux pompes, au gainage et aux fessiers. Oui, <rire> pendant une petite 20 minutes, une demi-heure. Ça dépend si on explique, si on refait, etc., si on fait mal. Et après, on s'étire un petit peu. Euh, 4 minutes, pas grand-chose, mais c'est juste pour... Euh, un peu étirer les muscles pour pas avoir des courbatures après. Et après, on passe à la barre. Mais ne croyez pas qu'on monte direct. Non, d'abord, on fait un peu de renfaux à la barre parce qu'on n'a pas fait assez de renfaux. <rire> du coup, on va euh, s'habituer d'abord à soulever son poids euh, en mode baseball grip ». Il y a plein de noms, hein, euh, Pour essayer après de s'inverser, de faire son V en s'inversant. Et petit à petit, on va prendre de plus en plus de renfaux. Après, ça va être monté avec l'épaule. Là, on est à ce niveau-là, en intermédiaire. On n'y arrive pas, hein on, on, on commence. On commence à chauffer le muscle, s'habituer à la douleur. La pôle, c'est s'habituer à la douleur, ne pas avoir peur de bleu. Mais après, se rendre compte qu'on fait des trucs de malade. Donc voilà, sans plus attendre. Après, ces petits renfaux, on apprend des figures. Donc, je vous laisse avec... Mon info et les figures que j'arrive à passer de temps en temps et comment l'évolution en fait de débutante 1 à intermédiaire 1, comment on le vit. Voilà Donc voilà, c'est fini, j'espère que vous avez aimé, peut-être que vous avez envie d'essayer ce sport. Euh, N'hésitez pas, vraiment je vous le conseille, ça donne une de ces confiances en soi de malade. Euh, au début, forcément, on est hyper consciente de son corps. On se dit, oh, je suis grosse, machin, on regarde les autres, il y en a qui sont, qui sont super fit, il y en a qui sont comme nous. Mais au fur et à mesure qu'on fait les, les exercices et qu'on arrive à passer des figures, on est super fier de soi, on se dit ok, le corps il est peut-être pas comme on veut, mais il est capable de trucs de fou et ça donne énormément de confiance en soi et on est fier de ce corps qui arrive à faire des trucs de malade. <rire> Donc voilà, je vous conseille, je vous invite à essayer même un truc, faites une séance test, il y a des séances, beaucoup de séances d'introduction, etc., et d'initiation ils appellent ça et euh, même dès la première semaine dès la première séance on peut arriver à faire des trucs alors ça sera pas monté euh, hein, ça sera des spins donc ça sera tourné autour de la barre de manière jolie et élégante et bien dès le début vous allez y arriver à faire des choses et ça donne vraiment envie il faut aussi s'habituer à tourner autour de la barre au début il euh, faut accepter de lâcher un peu prise on n'est pas tout le temps en contrôle faut laisser le mouvement mais c'est fun, vraiment, je vous invite à le faire, il y a beaucoup d'EVG qui se font aussi, donc n'hésitez pas, si vous avez des mariages et tout ça, allez en EVG euh, pole dance, c'est super, c'est Donc Voilà, Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce qu'en fait j'ai des highlights, vous savez les petites stories, ils sont en highlight et à chaque fois que je vais à la pole dance, je me filme, et à chaque fois je vous mets mes avancées, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je, je poste essentiellement des stories et de temps en temps des photos. Mais euh, voilà. Donc allez-y et euh, je vous invite à tester ce sport. Vraiment, c'est super sympa. Allez-y, faites des initiations, euh, faites des EVG. En attendant, je vous dis à la prochaine. J'espère vous avoir donné envie de tester. Et oui, à la prochaine. Ciao